INEAT, c'est une société de services informatiques spécialisée dans le digital. On accompagne les clients qui sont en train de changer leur paradigme, en train de changer leurs évolutions digitales, pour réaliser des applications sur demande en nouvelles technologies, web, mobile, e-commerce et tout ce qui touche à l'informatique de manière générale. INEAT, c'est un nouveau slogan, c'est New Technology, New Leader, c'est transformer les sociétés en devenir pour être les nouveaux leaders de demain. La mission d'INEAT consiste à accompagner des clients dans leur transformation digitale de la simple idée, on la transforme en projet et on en fait un succès. N'importe quel projet, sur demande, on est capable de réaliser avec des talents qu'on a dans la société. Inéat ça veut dire aller plus loin, entreprendre, se dépasser soi-même et j'ai l'impression que les salariés d'INEAT, les Inéatiens, s'investissent pleinement en tout cas dans la représentativité de la société et ça j'adore. Si on se plante c'est pas grave, on peut rebondir, c'est toujours la philosophie que j'ai depuis le début. Euh, je suis très fier qu'on ait eu une bonne note euh, et qu'on essaie d'avancer ensemble pour trouver les, les bonnes missions, les bons projets et les bonnes formations pour arriver à ce qu'ils souhaitent faire. Pourquoi travailler chez INEAD C'est sans doute euh, rentrer dans une société différente dans laquelle il y a un esprit d'équipe, dans lequel il y a des boss qui écoutent, dans lequel il y a une organisation qui laisse euh, le choix de pouvoir s'épanouir pleinement. Voilà, on n'impose pas les outils, euh, on donne les outils que le consultant a besoin pour pouvoir s'épanouir et on va plus loin ensemble ou que j'ai eu une bonne note en tant que bon boss, mais c'est surtout du bon sens, de la bienveillance, de l'écoute qu'on a auprès des salariés. Mon associé Cyril Delbecq en France et moi-même, depuis le début de la création d'Inet il y a plus de 10 ans, pour être aujourd'hui à plus de 330 personnes, c'est sans doute ça le secret, c'est simplement écouter ses salariés et créer euh, à tous les niveaux de leur vie, répondre à leurs attentes et créer un sentiment, en tout cas de vouloir faire différemment dans une société comme INEAT. Travailler chez INEAT, euh, ça te permet d'avoir quatre semaines de vacances dès ta première euh, journée de travail, des journées de maladie non plafonnées, une assurance collective payée à 100% par nous, puis euh, on a même les assurances pour les lunettes, chose qui est rare maintenant. Euh, sinon, dans un environnement euh, assez studieux, mais on a une garde de neuf qui peut exploser à tout moment, à n'importe quel moment de la journée. Mais cinq minutes plus tard, il n'y a personne qui peut y savoir s'il rentre dans le bureau. Salut, euh, mon nom c'est Rémi Curette, je suis Product Manager ici à INEAD Canada. Ce qui est vraiment le fun de travailler ici chez INEAD, c'est la, la possibilité de travailler sur plusieurs projets, euh, toucher à plusieurs industries en même temps. De venir travailler ici, ça va, ça va t'amener un peu plus loin dans ta carrière, parce qu'on est, on est, est un grand groupe, oui, avec ce qui se passe en France, on est 350, mais ici à Montréal, on est environ une trentaine, donc tu vas être amené à, à mettre plusieurs chapeaux, à travailler sur plusieurs choses en même temps. Donc, si tu veux apprendre et progresser dans ta carrière, c'est vraiment intéressant de, si tu veux venir travailler ici. Donc au-delà des locaux qui sont magnifiques ici en plein cœur de Montréal, des salles de repos, des salles de insonorisées pour pouvoir travailler, d'équipements qu'on offre, il y a également plein d'avantages au niveau de l'assurance sociale pour la femme, les enfants, la famille, au niveau santé, au niveau voyage, au niveau des 4 semaines de congé, plus 5 semaines au bout de, de 2 ans, au niveau du télétravail, des horaires flexibles, euh, qu'il n'y a pas de période d'essai chez nous, donc... Euh, on prend plaisir, en tout cas, à travailler. Tous ces avantages-là font qu'on ne se prend pas la tête pour l'avenir et on avance et on est à fond investi avec les autres salariés et l'équipe d'INEAT.